Salut les dédés j'espère que vous allez bien en tout cas moi ça va nickel allez aujourd'hui on est sur un nid de frelons asiatiques en plein centre-ville de toulouse on est sur le bâtiment le belvédère pour ceux qui sont de la région ils doivent connaître c'est juste à côté du stadium, où joue le tfc allez je vais vous montrer où est le nid regarde le soleil il y a un peu face donc ça va être difficile Il est juste en haut, il y a un trou là, Le plafond il est juste en haut Donc je vais me mettre en bordure, là on voit qu'il y a un petit bord Et je vais aller traiter ça Allez, je m'habille et je vous dis à de suite et C'est parti pour le combat Allez, on est prêt, et on va regarder un truc, on va regarder, combien, on va regarder combien je pèse avec la combi et la poudreuse Ah ouais, 110 kg quoi, 109 kg ben, Comme je fais 99 kg, ben ça veut dire que j'ai 10 kg de matériel Allez, on y va Allez, on va refermer doucement, pas entièrement, parce que sinon je ne pourrais pas ressortir. Allez, je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça. Splendid Donc là, on est là. On va envoyer la dose Le face qui peut avoir du moins de kilomètres On va se tourner Ça oh, au je vais vous secouer tout ça Que vous voyez un endroit dangereux, c'est des anciennes aérations en fait qui ne fonctionnent plus et les frelons se sont mis là. Voilà. Et je vous dis que dans ce bâtiment il y en a un pagaille en pagaille. Voilà, là ça tombe, j'espère ça. Là on voit des frelons revenir au nid, hein. c'est des frelons de l'extérieur donc c'est très important de le laisser. Donc là le client normalement va laisser le nid, mais ne la pas De toute façon c'est des aérations qui ne marchent plus Voilà, on était sur un petit nid sympathique en hauteur, vous avez vu l'équilibre On est à peu près au quatrième étage Dites-moi ce que vous en pensez les DD. dites-moi le en commentaire Là j'ouvre pas le nid, hein, parce que le but c'est qu'il y ait le moins de frelons possible qui tombent hein. Voilà, qui meurent dans le nid, c'est le plus important Allez, on va ressortir Pas trop d'attaque, tant mieux Et on va essayer de rentrer dans, dans le bureau sans faire entrer des frelons probablement n'est ait pas un qui est rentré nickel ouais. c'est habillé voilà le traitement est terminé Maintenant, les personnes ne doivent pas ouvrir les fenêtres toute la journée, laisser agir et demain, ça sera fini. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications. Et moi, je vous dis à très bientôt les DD. Bisous.